par une feuille Ça commence à être aussi dangereux de Bogota à banlieue parisienne là on peut sortir tranquille téléphone club là c'était le combo Ça va qu'elle a arrêté hein, mais tu peux être sûr que les premiers mètres quoi. Ça va être identique. Il fait chaud. Je me suis motivé pour les doudounes et les gants d'hiver, mais vas-y. Si c'est bon pour cette nuit, c'est trop chaud pour euh, maintenant. Hein. Ah non. Dès que tu accélères un peu, l'air est pas brûlant. Roule bien ton 50 mon petit pote là. Tout est d'origine. Est-ce que tu serais pas euh, un peu une bimbo refaite à neuf Ça j'avais jamais vu. Hein. Oh, C'est quoi ça comme. Euh et que la grille au bout c'est trop stylé Faut vraiment que je change ma ligne Putain. Je vois tellement la diff quand je roule tout seul au milieu du trafic et quand il y a des gars euh, déchicanés devant moi c'est radical le changement C'est plus possible, mais même moi quand je roule derrière un SV, euh... remarque je te l'ai dit dans une vidéo précédente, là, mais je trouve que c'est une moto d'origine qui fait pas de bruit du tout. Incroyable. Tant mieux pour euh, les gens autour, mais pour toi dessus par contre, il y a des fois tu bien faire un poil plus de décibels quand même de me chauffer pendant longtemps, je voulais changer juste le silencieux, mettre un haro et le déchicaner et du coup plus ça va plus je me dis euh, ça les jours où j'ai des contrôles ça passera pas donc tant qu'à faire autant faire péter la ligne complète euh, je crois qu'il y a une yoshimura pour la euh, sv qui me fait bien envie, qui a l'air bien vénère, qui est pas du tout homologué ouais, quitte à prendre 90 balles, autant prendre 90 balles correctement quoi. pour une bonne raison t'en penses, juste le silencieux des ou toute la ligne en mode euh, tunnel du Mont Blanc comme dirait la milan Puma la décision n'est pas encore prise j'ai pas le budget oh, tu vois là on l'entend lui au moins je pense qu'il a que le silencieux déjà avec la plaque chicane vu comme c'est ouvert. Ouais, quitte à faire ça, à moi. Bon bref, dis-moi ce que tu me conseilles. Surtout si tu fais partie des forces de l'ordre, dans ton avis. Ouais, ça pile dans tous les sens. Vas-y, Timo, vas-y, vas ah, d'accord. Bête va aller petit. Bah ouais Ah t'as pas 300 mètres pour réfléchir par hasard Ça va t'es Le problème des gens comme lui C'est qu'ils réfléchissent, en... réfléchissent en un éclair Mais trop tard Tu vois C'est bien d'être un éclair intellectuel Mais quand t'arrives toujours après la guerre euh... T'es un boulet intellectuel Mais un boulet rapide un boulet quand même On on a une équipe toi et moi faut que je change ma selle aussi en 2021 la moto elle est de 2017 oh ça va faire euh, 4 piges première immatriculation avril moi je l'ai eu en juillet parce que c'était la moto d'essai Depuis avril, elle se prend tout mon poids sur depuis avril. depuis 4 piges, elle se prend tout mon poids sur la tronche quasi quotidiennement. T'as vu, on va pas à tortiller. Donc là Il serait grand temps de... de lui accorder un repos bien mérité. Et je sais pas si je pars sur une d'origine, en remplacement ou sur une salle confort. J'aimerais bien c'est une salle confort quand même. Et je sais pas quoi prendre, je sais pas où. Je sais pas quel budget. Ils tous une pilule. Wow wow waouh. Si merde, j'ai eu peur qu'il bien bien bien bien qu'est ce qu'ils font là battez Stanley oh Oui, oui, oui. Oh, il est pas joueur. Il est pas joueur, franchement, je pensais qu'il allait y aller. Il a dû stater. Je suis enroulé sur un truc, ça m'a fait chasser, je sais même pas ce que c'est. C'est horrible, t'as les 5 du match. je suis dans les vapes complet. Je parle. L'impression de subir ma conduite ça. Quelque chose qui a changé là. Le revêtement ou la peinture des lignes, ou les deux. c'est ça le revêtement, il est tout neuf. C'est ça qu'ils ont dû faire cette nuit. Oh bah tout alors J'ai laissé échapper un peu d'air. Je veux sortir avec un... Sortir avec un... C'est là Faut pas que t'es en train de faire un marathon gros. Moi aussi je cours et quand il y a une voiture Je m'arrête c'est bon Si t'es pas capable de repartir Quand tu t'es arrêté une seconde Arrête euh, de courir t'es pas tout pour le sport hein. Putain qu'est-ce que ça m'énerve ouais, Il m'a mis les je vais mal dormir Maintenant hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui il fait de l'interfile avec un truc de 20 mètres de large. Tiens, pas qu'on peut la passer pas, mon frère Mais qu'est-ce que tu fais, oh Qu'est-ce qu'il fait Mais range tes fesses, mon pote Là, il va prendre ça n'importe comment. Même pas. Ce truc-là, personne ne respecte, là, les deux voies qui tournent un peu. Normalement, il va tout à droite. Je peux me caler là. Tout s'est passé comme prévu.